Bonjour, c'est Franck, bienvenue dans mon atelier. Le week-end dernier, vous avez vu la réalisation de... Ces petites pièces de bois les front legs les pieds avant alors ce qui va maintenant arriver ce qui va se passer dans la vidéo c'est la réalisation de la pièce qui va se fixer dessus le top arme. alors la coudière donc ça bien sûr ça vient comme ça c'est un beau bébé encore une fois au niveau euh Travaillage. Travaillage. C'est un joli mot. Travaillage. C'est une jolie pièce de bois à travailler. Il y a beaucoup de, de mise à façon. Je pense que ça devrait bien rouler. Il n'y a pas trop de difficultés. Le seul truc qu'il faut bien respecter, c'est qu'il y a des coupes à 6 degrés à certains endroits. Et si je ne les respecte pas... Ben c'est c'est pas, bon, pas bon du tout. Je vais commencer le débit, je vais dégauchir tranquillement, euh, ensuite je vais raboter, je vais mettre euh, mes petites épaisseurs de bois qui vont bien au bon endroit. Je vais faire attention à mon obier et ensuite euh, on passera à la mise en forme, à la scie à ruban. Je n'ai pas intérêt de me tromper, forcément j'ai un droite et un gauche. Et comme ils ne sont pas symétriques, euh, si je me gourre, ben, je vais me retrouver avec deux coudières gauche ou deux coudières droite. Pas cool. C'est parti, mes amis. On y va. Direction l'atelier. Un petit coup de rabotage. Enfin, un petit coup. Un petit coup de, de sage, Et euh, on va voir ce qui se passe après. Je vais pas démarrer la réalisation de, des top armes. Enfin, des coudières. Comme d'habitude. Euh, bon, d'habitude, je vous montre comment je rabote. Enfin, comment je dégauchis. Comment je rabote. Euh, ce coup-ci, euh, je vais pas le filmer. Je vais essayer de faire court et plus me concentrer sur le travail, à proprement parler de la mise à façon. Je préfère prendre plus de temps sur cette partie là, sur la partie du galbe, la, la mise en forme, euh, la façon dont va être formé le, le, le, ouais, le galbe du, du, du, bord, enfin, du, du, du bordel, euh, pour pouvoir venir épouser parfaitement mon, mon bras, enfin mon bras, les bras. En général parce que c'est pas destiné qu'à mon bras c'est sur ça que je vais me concentrer. Je préfère que la vidéo soit un peu plus longue sur l'usinage avec cette pièce là plutôt que le rabotage. Le rabotage, vous l'aurez tout, enfin tout le monde aura compris que bah, c'est nécessaire, c'est une passe obligatoire dans le travail du bois. On peut le faire à la main. On l'a fait remarquer pourquoi je le faisais pas à la main. Bah, c'est simple. Si je devais le faire à la main, c'est pas 250 heures voire 300 heures de boulot, c'est 800 heures de boulot tout de suite avec tout ce qu'il y a à raboter. Ça serait ingérable. Alors, ça se fait. Hein. Euh, les anciens ils me faisaient comme ça enfin euh, les anciens anciens, hein, pas les anciens anciens récents, les anciens anciens anciens, je ne vais pas le faire, je ne veux pas vous le montrer, je vais gagner du temps sur la vidéo, je vais me consacrer comme je vous le disais à l'usinage de cette pièce là, ça sera vachement plus fun et il y aura vachement plus de détails dans la vidéo, Alors, allez, euh, j'y vais, je reviens une fois que les pièces seront rabotées et collées, par contre le collage c'est pareil, je ne vais pas vous le montrer, Alors voilà, je vous l'avais dit, euh, je mets en participation un de mes amis qui a une très très belle machine. D'ailleurs, je repars avec en sortant. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, je continue mes pieds. J'avais des coupes de précision à faire et pour faire des coupes de précision, rien de tel qu'une Felder. Un angle de 6 degrés à faire sur les top armes ici pour compenser encore une fois la verticalité de mon siège vous comprendrez mieux quand j'assemblerai le tout c'est plus facile d'expliquer en assemblant qu'en faisant le barbeau devant une machine maintenant je vais m'aider de la Felder euh, je ne cache pas les boulettes donc j'ai fait une boulette j'ai rajouté une surépaisseur parce que je n'avais pas assez de matière et cette, cette surépaisseur nous fait bien chier on a calé, Alors vous ne le voyez pas ici mais avec les cales d'épaisseur de la toupie 6 mm, c'est pile poil l'épaisseur que j'ai rajouté ça me faisait un porte à faux donc bah pour avoir un angle précis bah c'est pas facile donc on cale et ça marche plutôt pas mal donc il faut toujours, toujours trouver une petite solution qui va bien en l'occurrence on l'a trouvé maintenant on peut passer aux choses sérieuses au débit l'aide de ce gabarit là qui est aussi à 6 degrés je vais venir mettre mon bout de bois en applique redresser la lame à 90 degrés couper pour avoir ici un angle à 6 degrés par rapport au, au reste de ma pièce euh, c'est pas encore très clair comme d'hab mais encore une fois vous comprendrez mieux quand j'assemblerai le tout pas facile hein, la vie hein alors pour une raison de simplicité je vais couper mon morceau de bois à la cote finale code final en longueur c'est à dire 495 mm alors comme euh, pas de couille pas d'embrouille je me mets à 500 mm je préfère avoir 5 mm de rame quitte à enlever ça sera plus simple que rajouter donc la table avec le guide perpendiculaire hop c'est parti un coup de scie sur les deux morceaux et on voit ce que ça donne après Mon morceau fait à peu près 14 cm d'épaisseur, enfin de largeur pardon. Euh, la lame de la scie sort de 106 mm, 102 mm. Donc bah, forcément, je vais pas pouvoir tout couper. J'ai décidé d'enlever un petit peu de matière, la matière qui va être, euh, qui va forcément partir avec euh, le reste euh, de, la, de la meule. Je prends un peu de risque en le faisant. Ça veut dire que ça va me limiter dans mes ajustements, mais euh, bah, j'ai pas trop le choix. de 6 degrés pour pouvoir facilement assembler mon pied mes pieds avant avec mon top arm ma coudière euh, j'aurais pu le faire droit mais ça aurait euh, impliqué que je fasse une coupe euh, biaise sur mon, mon pied et euh, bah, c'est un peu compliqué je préfère faire du biais là dessus que sur le pied quand on a les bons outils enfin moi je les ai pas mais mon pote il les a c'est vachement plus facile alors je me suis fait un gabarit avec un angle de 6 degrés je vais venir mettre ma pièce de bois en butée et je vais venir couper tout doucement mon morceau de bois qui en trop et c'est pas plus compliqué que ça donc c'est parti mon kiki faut bien faire gaffe à ses petits doigts euh, là en l'occurrence on ne peut pas mettre de cap de scie parce qu'il faut absolument que je vois mes traits donc vous vous les voyez pas mais moi il faut que je les vois ouais c'est français ça ouais je dois être français moi on va dire que c'est français allez c'est parti je vous le conseille fortement bon malheureusement bah, euh, voilà, quoi, vous avez tous compris je voudrais remercier Julien pour le prêt de sa matériel et surtout pour le magnifique bois qu'il m'a fourni parce que c'est Julien qui m'a fourni le, le bois et autre chose euh, bah, Julien non seulement il me prête sa machine il me fournit le bois mais en plus c'est lui qui me fait mon générique pour ma chaîne YouTube c'est quand même fort merci Julien donc j'espère qu'un jour vous le verrez un peu plus dans les vidéos Ça peut arriver, on peut faire des trucs en commun, il n'y a pas de souci. Il habite à 600 mètres de chez moi Donc c'est quand même bien pratique Alors me revoilà dans mon atelier Malheureusement, eh ben, je ne peux pas rester dans celui de Julien euh, Celui de Julien, je le répète, il est tip top, c'est un truc de ma boule Mais bon, il euh, faut revenir à la réalité Malheureusement, la réalité c'est quoi C'est 6 mètres carrés ben, on, fait, on fait ce qu'on a dans la mesure du possible, si on peut se faire aider par un pote, c'est bien, le bienvenu. En l'occurrence, là, Julien m'a bien aidé, il m'a sorti de la panade, parce que cet angle-là, je n'aurais pas pu le faire avec ma petite scie Le Mans, sachant qu'elle lève de 75 mm. Donc, ma petite pièce est coupée à 6 degrés. Alors, l'état de surface, il est très très propre, mais je vais me servir de mon petit numéro 62 pour venir euh, finir parfaitement l'état de surface. Voilà. Donc là, je peux vous dire que c'est doux comme la peau de bébé. Je fais pareil sur l'autre morceau. Moi, enfin, j'en avais très peu. Voilà donc ici c'est nickel la coupe là qui a été faite aussi à la machine sur la fil d'air de Julien, elle est parfaite je ne vais pas revenir dessus euh, me reste à faire le détourage des pièces à l'aide de la scie à ruban ça va être le plus facile je pense alors à l'aide de mon petit crayon mon petit bic. Je viens marquer le contour exact de mon petit cabaret, pareil pour celle-ci, alors il faut bien faire attention, gauche, droite, donc je retourne ma caisse. encore des sacrés morceaux de bois à enlever ça fait encore beaucoup de pertes malheureusement il faut en passer par là si on veut faire du malouf. alors c'est triste ça me fait plus que chier mais on n'a pas le choix voilà donc le contour Mon épaulière de mon épaulière de ma le contour de ma coudière est réalisé Il me reste plus qu'à faire le profil ici Alors, bien évidemment, je fais exactement la même chose ici. On n'est pas au millimètre près, hein, sachant que ça va être tout resculpté derrière. Euh, mais plus on est précis, forcément, plus simple c'est. Et les deux coudières sont tracées. Me reste plus qu'à passer à l'acier ruban. Donc oui, quand je vais couper, je vais commencer sur le champ. Je vais d'abord enlever les parties là. Ensuite, à l'aide de mon petit scotch qui va bien, je vais reprendre les parties que j'ai coupées, les remettre dessus, les scotcher, pour pouvoir couper cette forme là. Alors, je pourrais utiliser un patron en papier, le recoller dessus. Euh, ouais, c'est vrai. Mais euh, franchement, j'ai pas envie. Bon, vous vous souvenez hein? À la scie, alors la on y va tout doucement, sachant que ma pièce est quand même assez large et qu'ici je n'ai pas trop d'appui, donc je vais faire très très très attention, euh, il, faut, il faut que je cherche parfaitement mon appui, hein, pour pas que ça commence à hocher dans tous les sens, si ça commence à hocher j'arrête euh, et je trouve une solution pour compenser. Euh, ce, ce jeu enfin ce jeu cette, euh, cette partie qui bouge pour éviter de un, un, un, faire une catastrophe sur le morceau de bois et puis éventuellement de me blesser ça serait quand même dommage juste avant de partir en vacances ça me ferait un peu chier Euh, la petite boulette qui va bien j'avais fait les traits d'alignement parce que je savais très bien que j'allais procéder de cette façon là pour pouvoir recouper mes morceaux de bois derrière alors si un jour vous devez utiliser cette technique pensez à faire des traits de repère ça vous sauvera la mise je pense plus d'une fois Il y a quand même un petit peu de perte euh, à part faire du placage, je, vais pas pouvoir, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec malheureusement mais c'est comme ça voilà la forme générale de mon pied alors vous inquiétez pas on a toutes les parties comme ça vont dégager tout va être affiné ça va être un truc de ma boule bon ben bah, je crois que vous vous souvenez tous de cet outil là euh, et ben c'est parti je peux faire le galbe Alors le galbe général du... des top armes des coudières enfin des repose bras a été fait à la scie ruban comme vous avez pu le voir maintenant le gros du pavé et ben c'est euh, la mise à façon terminale enfin terminale euh, la mise à façon euh, de, de, de ces pièces là alors je peux vous garantir qu'il va y avoir un max de boulot ça va être un maximum de plaisir car ça va être fait entièrement à la main et éventuellement un petit peu à la meuleuse avec le disque qui va bien, le disque que vous avez vu la dernière fois dans la réalisation de l'assise, alors c'est parti, je peux dire que j'ai un peu de taf, je vais lui donner un peu de fer, bon allez c'est parti, je vais lui donner un petit peu plus de fer, ça va pas être facile de travailler ce morceau de bois là, sachant que je sais pas comment le prendre euh, je pense que je vais peut-être bien le faire comme ça je suis en train de m'arracher les doigts c'est tout ce que je suis en train de faire Formé. donc le plus gros de la matière a été enlevé maintenant je vais devoir faire un travail de, de mise à façon qui est assez euh, chiadé il doit épouser la forme de mon bras donc je vais devoir faire un espèce de chanfrein ici alors je vais vous tracer, ce sera plus simple à expliquer sur euh, je sais pas moi euh, les trois quarts du, de la largeur du, du, du, de la coudière et sur euh, un centimètre et demi à peu près pour venir affiner, affiner la forme pardon et avoir un truc euh, qui tient et qui euh, qui épouse à peu près le bras alors comme ça ça le fait il n'y a pas de souci mais c'est carré c'est pas beau je vais devoir faire un espèce de de truc comme ça Voilà. Euh... Voilà. Donc, toute cette partie-là va partir. Donc, à, je pense qu'à la meule alors, au disque tout, vous savez, le, le disque vert. Là. Ben, ça va partir comme ça. Alors, je vais m'appliquer pour refaire à peu près la même forme de ce côté-là. Alors, je vais enlever moins de matière que prévu. Je préfère, encore une fois, en enlever après qu'en rajouter eh ben, après, parce que là, ça risquerait de foutre un petit peu la même merde. Donc, j'aligne mes morceaux de bois. Mais pas à 3 mm près. Hein. Et j'essaye de refaire la même forme voilà je vais un petit peu loin voilà c'est là que je suis pas allé à trouver bon on n'est pas comme je vous le disais 3-4 mm près donc bien sûr on essaie d'avoir une symétrie dans le bazar Voilà Donc je sais que j'ai ça à enlever pour pouvoir épouser approximativement la forme de mon bras, de mon avant-bras. Donc ma bah, direction le jardin, les tréteaux qui vont bien, la disqueuse, les lunettes, le masque, enfin tout ce qui va bien pour euh, faire ça euh, proprement et le plus rapidement. Enfin le plus rapidement possible. Le plus proprement possible. Alors il y a quelques jours, je vous ai fait une petite blagounette. Euh, sur le fait que mes top armes avaient 12,7 mm de moins que prévu. Alors, euh, <rire> ma petite lagounette a bien marché. Je sais, je suis un gros enculé, euh, entre parenthèses. Enfin, même, non, non, je suis un gros enculé, euh, voire un gros con. J'aime bien... Euh, D'ailleurs, je dois être le roi des cons. En fait, je vais vous expliquer la petite astuce. C'est que je n'ai pas fait... Si vous avez bien suivi la vidéo de la réalisation des back legs Je n'ai pas fait la... la mortaise Sur les back legs Ici, alors je ne sais pas si vous le voyez sur mon bout du doigt là, Au bout de mon doigt Là ben, j'ai exactement 12,7 mm C'est pile poil ce qui manque ici Alors c'est tout à fait normal Ma petite blagounette a bien marché En fait Quand le... La mortaise va être faite Donc ça va rapprocher Forcément mon Back legs vers l'avant, donc imaginez que ça, ça, ça avance, ça va venir parfaitement coïncider ici. Voilà, donc mon erreur n'est pas une erreur, c'est une... Enfin, c'est une erreur, non c'est une... Je vous le c'est une petite blagounette de merde. Euh, C'était juste pour vous faire marcher. Euh, <rire> je suis encore une fois désolé, mais moi ça me fait marrer. Euh... Ouais, je, je, je rigole tout seul, je sais, je suis un gros naze Enfin bref. Vous avez tous compris que j'ai un humour de merde euh... Mais merde, je ne vais pas me remettre Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur euh, La seule erreur que j'ai faite, en fait, c'est que j'aurais dû, j'aurais mieux fait Pardon J'aurais mieux fait de mieux sélectionner mon bois Parce que, en fait, il n'est pas du tout de la même teinte Enfin, ce n'est pas le même veinage Il y en a un qui est vachement plus prononcé que l'autre Pourtant, c'est exactement la même planche. Hein. Je, vous, je vous le garantis sur facture. Alors, eh ben, ça va rester comme ça. Ça peut ça peut faire quelque chose de joli au final. On va bien voir. De toute façon, euh, je pense que c'est mon premier malouf. Mais ça sera certainement pas mon dernier. Maintenant que j'ai acquis euh, les certains réflexes, je peux vous garantir que derrière, euh, les prochains iront nettement plus vite. D'une, parce qu'ils ne seront pas filmés. Et de deux, parce que je prends un certain plaisir à réaliser ce petit bout de... Ce petit bout de bois, là, euh, qui est assez chiadé à, à faire, mais c'est un pur plaisir. Alors, j'ai donné des vocations, enfin j'ai, euh, ça fait de proutre j'aime pas trop cette expression-là. Il euh, y a quelques personnes qui se sont lancées dans la fabrication, J'ai, ils m'ont envoyé des photos. Donc je vais les publier, bah, quand j'aurai le temps, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment hard de, en ce moment. Je vais les publier sur ma, ma page Facebook. Je vais essayer de me faire un petit album euh, Tranquille ou Pépère sur le blog. Alors le blog, je ne le mets pas à jour, j'en suis désolé, j'ai pas le temps. C est, c est, bah, il, faudrait, il me faudrait des semaines de, de 150 jours moi. Et euh, je peux vous garantir que le travail que le mec est en train de faire, que les personnes sont en train de faire, enfin j'ai vu une, enfin j'ai les photos de une personne pour l'instant. Je peux vous dire que c'est de la grande classe internationale. Euh, je pourrais même dire que c'est largement mieux que ce que je fais moi. Euh, le mec, c'est un grand maboule. Samuel, si tu te reconnais, <rire> oui, oui, je parle de toi. Donc, ces photos, je vais les mettre. Euh, je vais essayer de faire un petit album, comme je vous le disais. Je vais essayer de les mettre sur ma, ma page Facebook. Et vous verrez son travail. C'est un travail de dingue. Franchement, c'est de toute beauté. Alors, c'est que ce n'est que le début. Mais vu le début qu'il nous a pondu, le gars, euh, je pense que moi, j'ai déjà du souci à me faire. Le mec, c'est un grand malade. Il est pire que moi. Donc j'arrête de blablater, je vais passer à la partie qui m'intéresse, c'est à dire enlever cette matière là Tout doucement avec la disqueuse et le disque tous. Je vais faire ça dehors, c'est parti, il fait beau, ça tombe bien, je vais en profiter, je vais bien faire chez mes voisins Disqueuse, on attaque ça tout doucement, on enlève un peu de matière et on voit ce que ça donne après vous avez pu voir que ça se faisait facilement comme je vous disais j'ai enlevé un petit peu de matière ça, ça change complètement l'aspect euh, du top arm déjà Je vais faire une toute petite reprise ici, il n'y a pas grand chose à enlever, mais euh, j'ai été trop court, donc j'enlève au fur et à mesure. » Alors voilà, j'ai donné un peu plus de galbe. C'est nettement plus joli. C'est moins... moins franc. Et ça me convient parfaitement. Alors, vous avez vu, j'ai enlevé quand même pas mal de matière. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de faire la même pente, mais de l'autre côté, en opposition. Alors, ça va faire un peu hélice d'avion. C'est le but recherché. Euh, ça me fait un peu flipper, mais on va tâcher de réussir à faire cette pièce alors on retourne tranquillement je fais ma symétrie J'ai fait mon espèce d'hélice d'avion. Alors, la pente qui est ici, on la retrouve ici. Alors, à peu de, de choses près, c'est la même. Donc, le but du jeu, c'est que la pièce soit vachement affinée, qu'elle soit super légère, qu'elle soit agréable à regarder. Là, pour l'instant, je pense que c'est pas trop mal. Alors, je vais arrondir les angles tout doucement. Alors, Malouf, il faisait des trucs super pointus. Enfin, euh, pointus. Euh, façon de parler vraiment en forme d'aile d'avion. Euh, C'est, euh, il enfin, y avait vachement moins de matière moi je vais me contenter de ça pour une première pièce je pense que ça sera pas mal et au fur et à mesure, si un jour j'en refais j'affinerai, je veux pas prendre de risque on n'est jamais assez prudent donc je vais tout doucement arrondir Juste casser les angles, enfin un petit peu plus quand même, mais pour arrondir la forme, que ce soit joli. Alors vous pouvez voir, il y a, des traits de scie, il y a un trait de scie, là, la, la, la ruban, elle a mangé un petit peu plus de bois que prévu. Donc je vais l'éliminer tout, tout euh, petit à petit avec le restrin. Je vais faire en sorte que ça atténue grandement le, la chose. Alors j'aurais pu poncer un peu plus fort avec la ponceuse, mais c'est un vraiment plaisir de travailler avec cette bête-là. Je le répète, faites-vous plaisir, essayez cet objet-là, vous ne le regretterez pas. un coup de ponceuse ici aussi pour arranger un petit peu le schmilblick euh, ouais c'est vrai je l'ai pas fait j'ai été un petit peu couillon sur cette histoire là mais bon c'est pas grave on peut le faire plus tard c'est pas un problème euh, l'important c'était de donner la forme générale au top arm alors imaginez vous vous souvenez euh, je vais essayer d'insérer une photo dans la vidéo la pièce de départ et la pièce quasiment finie. il y a sacrément euh, de matière qui a été enlevée. C'est relativement impressionnant d'arriver à sortir Enfin arriver Tout le monde peut arriver à sortir une pièce comme ça je pense euh, Il faut juste être patient Et surtout ne pas se tromper Et pas vous faire des petites blagounettes à la con Comme je vous ai fait tout à l'heure Ou il y a quelques jours Bon, dans l'idée, c'est ça. Vous m'avez vu faire dans cette vidéo les deux top armes. Souvenez-vous des pièces, comment elles étaient avant, c'est-à-dire un gros carré, quoi. Enfin, un gros rectangle. Il y a eu quand même pas mal d'évolution, C'est loin d'être fini, mais la finition se fait sur ce petit malouf une fois que tout est assemblé. Alors, j'arrête pour les top armes, sachant qu'il y a encore beaucoup de matière à enlever en dessous il y a beaucoup d'ajustements à faire. Je vais avoir des petites coupes à 6 degrés à faire encore, enfin encore à faire, pardon. Je vais allumer le barbecue et je vais passer un bon moment en famille. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques positives ou négatives, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo en dessous. Le petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Le petit pouce rouge si ça vous fait plaisir aussi, ça me fera plaisir. C'est pareil, euh, n'hésitez pas à partager, liker. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à bientôt les amis. C'était Franck de Créolinium.